Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des Petits Pouces. Les Petits Pouces, c'est un projet de collectage et de diffusion d'enfantine qui est né à la médiathèque de Roubaix, médiathèque aussi appelée la Grand Plage, ce qui explique la présence de ces petits cantons dans nos vidéos. Donc en 2008, la médiathèque de Roubaix a édité, coédité ce recueil de berceuses intitulé Allume la Lune avec les éditions Passage Piéton. Cette édition s'est faite en collaboration avec le soutien de, des acteurs de la petite enfance sur le territoire de Roubaix, mais aussi des parents, des grands-parents, qui ont offert leur berceuse, une berceuse de leur enfance, une berceuse de leur pays. C'est donc 52 berceuses à découvrir dans ce recueil en 20 langues. Voilà, C'est donc un album CD. En 2015, ce sont les Enfantines, ce répertoire particulier des Enfantines que nous avons mis à l'honneur en créant, en éditant un web documentaire en ligne que vous pouvez trouver sous le nom des Petits Pouces, des Petits Pouces roubés, sur votre moteur de recherche et ce, répertoire, ce, ce web documentaire est donc constitué de trois volets, euh, chacun composé de vidéos, d'images, d'articles, de commentaires qui permettent d'observer et de comprendre à quel point ce, ce répertoire, ces formulettes, enchantent les tout-petits et permettent vraiment de créer du lien, de, de, de nourrir la relation avec les petits-enfants. Les yeux dans les yeux, la main dans la main, bien souvent les enfantines provoquent des rencontres joyeuses, tendres, ludiques, émouvantes. Elles voyagent avec nous, en toutes circonstances elles ont leur mot à dire pour les bobos, pour les histoires, pour un câlin, pour chahuter. Dans la lune, un la deux, dans les yeux, un à trois, dans mes bras. C'est la baleine qui tourne, qui vire sur son joli petit navire. Attention à vos petits doigts, où la baleine les mangera. <rire> Le web documentaire raconte tout cela à travers des films et des articles. Euh, il y manque un répertoire étoffé, et c'est ce le, le, le défi qu'on se lance avec cette chaîne YouTube de poursuivre euh, le collectage et de pouvoir diffuser au plus grand nombre ces pépites de l'enfance. Pour devenir à votre tour ambassadeur, colporteur de ce répertoire joyeux, il vous suffit de choisir quelques formulettes, celles qui vous plaisent le plus, de les garder au creux de la main et de les proposer au moment opportun au aux enfants que vous rencontrez. Je vous souhaite de belles rencontres, poétiques, joyeuses, ludiques et tendres.